Donc voilà, comme vous voyez à l'écran, il n'y a pas de son en fond, comme d'habitude. Les problèmes, c'est Fitness Fusion. Il y, y a toujours des problèmes dans les vidéos. Si un jour, il n'y a plus de problème, c'est qu'on a de l'argent. Mais dès la deuxième série, vous aurez de nouveau du son. Donc là, on fait juste l'introduction. Euh, c'est une séance c'est une séance haut du corps. Donc, pecs, dos, épaules, bras, on a tout fait, les gars. Donc voilà, pensez à lâcher votre like, à vous abonner. Bon visionnage. Je même pas dit où on était à Bino. Bah c'est même pas où on est. On l'a dit, on n'a pas une fitness. Non ouais, mais c'est où C'est en Allemagne, à Cologne. Voilà. Donc on avait déjà fait une salle pour ceux qui l'ont pas vu la vidéo. Elle est dispo. Et là du, on fait notre. doigt de pimousses. Là on va tester ce genre de machine. Je sais pas si c'est quoi la marque en vrai. En temps normal on aurait fait de l'incliner, mais il n'y a pas de machine inclinée donc on va faire ça et ça fera l'affaire. Machala la testo. Machala testo, regardez les veines, elles commencent à arriver. Vous les voyez, les veines bleues, le retour Le retour, regardez. DBZ, super. Le retour des veines remplies de jus de Fortnite. Oh Comment tu vas C'est vrai, toi ah, J'arrive. C'est musclé hein, pour un début de séance. Pour un début On va pas passer troisième hein. exercice, là, on va taper le dos maintenant. Sans soi du corps, on vous l'a dit. Celui du fibre. Vous voulez vous dire, on a, on a décidé de reprendre les. Les stéroïdes, non Non, non, ça on a dit. Euh... Non on a... Ah, mais Toi, Les vidéos training parce que justement, on a eu l'impression que cette année on n'est on plus une chaîne de musculaire. Alors, on s'est un peu perdu dans le fun. On n'a pas fait assez de force. On vous a donné beaucoup de conseils le mercredi, tout ça. Mais on n'a jamais montré euh, qu'on sait s'entraîner. En fait. Voilà. Parce qu'on le faisait au début, lorsqu'on a commencé YouTube. Mais vu qu'on était personne et on est toujours personne, ça marchait pas. Là, ça fait un moment que vous nous réclamez des trainings. Donc on va bombarder un entraînement par semaine. Une fois ça sera la séance pied mousse et moi je filmerai. Une fois ça sera ma séance et il filmera. Tiens, regarde. <rire> Petit peu de promo parce qu'on n'a pas encore les nôtres. Quand parce les parce nôtres, parce qu'il va qu nous sortir, en envoyer des gratuits, ouais. Et si tu veux <rire> nous en envoyer des gratuits, on est là. <rire> Moi, c'est elle en oversize, s'il te plaît. Merci. Bien. Et le bras, c'est n'importe quoi. Un ah, bras du char. Le bras, il faisait l'amende. Le Et bras, non, ça pas l'épaule, le bras. Je me trouve vraiment bien là. Alors qu'il y a moins de 3 semaines, il disait Je suis gros, je suis gros. Là, les j'ai fait des efforts hein, dans l'assiette, dans les trainings. Et de toute façon, je vous montre tout ça à la fin. T'es congestionné, il y a la bonne lumière. Entraîne-toi jusqu'à ce qu'il veut de toi. Mousse. je suis fatigué. J'avais pas envie de m'entraîner spécialement aujourd'hui, donc je suis pas... fatigué que pour, pour ce que tu veux. Ouais, pour le basket, je suis pas facile. Voilà. Je sens que les bras. Sur les exerce là, prise neutre, mais bah après on les fait pas aujourd'hui. On ne fait que pec, dos, épaules. Après Il y a aussi l'arrière d'épaule. Il y a l'arrière d'épaule. Il la y a il est bien, mais c'est les Mais le celui-là, on s'en fout, on l'a tous les gars, vous le savez. L'avant, mmh. tout le monde l'a. Le latéral, c'est. faut le massacrer. Et l'arrière, c'est plus dur à voir. pensez les qu'on d'épaule Bizarrement, je. J'ai pas l'arrière d'épaule, est vite fait, moi aussi, donc on est à l'abri. On va vérifier. Ici, si on vérifie tout. Oh, monsieur n'a pas derrière d'épaule. Qu'est-ce que c'est donc de cela Oui, j'ai un petit. meilleur exercice, les gars, c'est mon préféré. On termination, avec euh, des élévations latérales, mais c'est la dernière série après les séries des latérales. Je prends des 5 et j'essaie de faire un max de répétition dès que ça crame vraiment à mort. J'arrête, c'est pas de l'échec, c'est la douleur qui m'arrête. C'est pour envoyer un maximum de sang pour apprendre à mieux recruter mon fait sur latéral. C'est bien quand vous avez des points faibles, faire des séries très longues pour apprendre à ça. Moi, mes élévations latérales, je les ai toujours fait comme ça. Si vous voulez mes épaules, les gars, vous faites juste ça. Après, il y a une méthode qui marche, c'est qu'il faut marcher un peu comme ça. Tu te balades comme voilà. ça dans la salle. Et je vous promets, vous allez avoir des grosses épaules. Voilà. Alors, les épaules, tu t'envole. Et après, les épaules, je Et là, le but, les gars, si vous voulez bien les sentir, les élévations latérales, c'est vraiment d'essayer d'avoir les bras les plus tendus possibles et d'aller chercher loin, comme si vous alliez envoyer l'altère vers le miroir et là, vers le mur. Je la lance, elle va pas monter au ciel Elle va aller vers là-bas là J'en ai assez Je sais pas si la lumière elle est bien là Elle pue. Mais les gars de toute façon c'est pour la balance qu'on est ici Et même de toute façon on est des mecs natifs, on n'est pas tu fais quoi ah, pas de et moi les gars je sais que j'ai bien travaillé je suis en confiance j'ai un bon physique actuellement je ne suis pas le meilleur du fitness mais je peux te dire que je suis fier de mon physique, ah, bon physique pour ça vous pouvez peut-être me sentir à roulant et tout c'est parce que vraiment j'ai bien travaillé je me sens bien donc je le dis j'ai un bon physique 76 kg les gars encore un kilo à perdre pour remplir l'objectif de la sèche j'ai démarré à 80 kg c'est je... bizarre que tu commences à être sèche à 75 avant c'était pas le cas bah, c'est comme ça gros bah, bah, allez, euh, non ou, la photo là où je suis avec euh, newton ah à 75. à 75 et là j'étais à 80 kg sur le dernier fit Newton et j'avais dit c'était beaucoup trop gras pour moi et l'objectif c'était 75 kg et je suis content. La balance ça faisait un mois elle bloquait à 78 et là je suis à 76 donc encore un kg à perdre. On va voir la shape sous une bonne lumière. Les gars on va vous faire un tuto sur lumière, congestion, tout ça. Parce que vraiment c'est cheaté. Avance-toi, voilà, faut que tu vois les. Oh la différence, gardez la différence. Là je me mets dans l'ombre, si vous voulez, je contracte pas. Voilà. Je suis quand même pour gestionner, donc ça peut Là, je vais mettre sous la lumière Et tu congestionnes Je vais rentrer le ventre Je vais serrer les abdos Et si vous voulez, je vous montre que ça Je ne vous montre pas le moment ouais, avant ça. Et ça rend moins impressionnant Et si je veux en rajouter bah, Je vais serrer les veines On va avoir les stress sur les pecs Et là, c'est un autre Et là, c'est dopé C'est ça Donc, c'est pour ça, les gars Vous pouvez tous y arriver faut juste s'entraîner Jusqu'à ce qu'ils vous bon. Et avoir la bonne lumière Mais c'est ce qu'ils font tous Après, les gars, je ne sais pas poser hein. Non, juste pour oh, l'eau Yujiro Là, je l'ai chauffé un sacré dos Je fais le bodybuilder un sacré dos. En vrai on parle toujours de mes pecs, mais c'est vrai que je préfère mon dos parce qu'en fait je stocke pas de gras au dos Un sacré dos Il n'y a rien Alors que de face, j'ai les pecs, mais le ventre, ouais. vous allez voir les abdominaux d'abdéno, c'est n'importe quoi Bon, si vous savez pas, on est à la Gamescom en Allemagne oui, Sur sur ah, la chaîne YouTube de, de Pimousse, si il y a un blog est sur sa chaîne, En c'est un très gros salon euh, du gaming alors on a été invité avec une grosse marque et yeah. on en profite pour faire un petit train nuit. Et semaine prochaine du coup tous les vendredis yeah. un entraînement. Ok, Pour parler de tes abdos. Petit posing, ben voilà, là c'est une lumière dégueulasse, voilà à quoi ça ressemble. Là je suis en mode, ben, je suis au repos un peu, tu vois, Mal, normal. là je suis dans la vie de tous les jours en fait, tu vois, je ressemble à ça. Et si je commence à me reculer, je me mets sous une vraie lumière, je contracte toujours pas, mais voilà, juste avec la vraie lumière. Bah, je fais muscler tout de suite. Et, Et si je contracte. Là, tu vas les choquer. Voilà. Et là, ça fait doper. Et là J'ai failli cramper. Mais ça, les gars, tout le monde peut y arriver. Il faut juste s'entraîner dur. Bien manger. Il n'y a pas de produit, je ne sais pas quoi. Les Bazinga, les Soulmine, les ils sont tous des naturellement, vous pouvez tous en avoir aussi. Donc ces physiques là les gars ils sont atteignables, il y en a plein d'amphigames qui l'ont, qui ne vous mentent pas, il y a des mecs qui vous mentent. Nous vous le savez on vous ment pas, maintenant ça fait longtemps, la majorité des gens qui nous regardent ils sont convaincus, ils nous font confiance. Ce physique là vous pouvez l'avoir si vous avez la bonne génétique, vous mangez bien, vous entraînez bien. Et voilà les gars, je trouve que tu les as pas encore assez choqués. En T'as as fait trop le mec lambda là, alors que, je... que les autres youtubeurs ils se mettent que à leur avantage. Là c'est bien. Les arbres de Pimous c'est quelque chose quand même les gars. Ça, vous pouvez pas aimer les hommes quand vous voyez ça. Ah, bon. ouais, on en reste là sur une phrase deuxième zème. Deuxième. Les monstres. Les gars, si on était congestionné aussi, c'est grâce à ça. Ouais. Les gars, congestion aussi. code moins. Euh, fitness Fusion, moins 20% de réduction hein, sur qnt Ça aussi, ça va vous aider les gars. Un scoop avant la séance. Nous, on l'avait pris. Ça ressemble à ça. Ça, surtout, laissez-le. C'est pour pas que ça sèche. Et ça tient au moins deux mois, ouais, On faites, faites pas, pas la même les, que moi. les gourmands. Bon les gars, on a la Gamescom, non on a fait euh, le petit tour sur le stand BenQ. Si jamais ça vous intéresse, le vlog sera disponible sur ma chaîne, sur la chaîne Pimousse. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter euh, Est-ce je... que t'es un gamer Non. T'es un menteur. Non, je, je pas hier, gamer. il a vu sur un stand des burgers, il m'a dit je suis un gamer. Non, leur jet elle est pas mal en vrai. Mais nous on est resté sérieux, ouais. on mangé une belle entrecôte hier. 400 grammes les gars, Pff, elle était terrible. Lâchez votre like, c'était Fitness Fusion de la FM. Vous étiez en présence de Kimous et Didio Force et fun. Allez on coupe, on va aller manger de sang burger.